Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel Allez, petite vidéo annonce, mais pour l'instant, le jingle Alors vous allez me dire c'est quoi cette annonce C'est une annonce simple. Dans mon premier live, vous m'avez parlé à ce que j'allais créer des vêtements. Alors j'avais pas pensé sur le coup quand même, des Froland, c'est une société. Je ne vais pas mettre mes habits de travail en vente. Je me suis dit, ce n'est pas logique, mais ça m'a quand même fait réfléchir. Et du coup, j'ai décidé de créer quelques t-shirts et des suites. Voir si ça vous plaît. Donc, j'ai travaillé sur les logos. J'ai travaillé pour euh, que ce soit des logos plutôt fun, qu'on puisse porter euh, un peu partout, que ce ne soit pas des t-shirts euh, ben, pour le boulot. Quoi. Donc, vous voyez, il y a le deuxième modèle. Il y avait le premier tout à l'heure, quand j'ai fait le salut. Et en tout, il y a 69 modèles, donc pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants. Donc j'ai créé une petite boutique en ligne. Alors je passe par un site internet qui m'héberge, parce que j'ai pas le temps de gérer un site internet d'une boutique. Vous savez, ma société, c'est quand même des défrelons sur les nuisibles. Donc au début, je me suis dit je ne vais pas pouvoir gérer ça. Donc ce n'est même pas la peine que j'essaye de créer des habits, ce n'est pas possible. Mais je suis tombé sur un site où eux, ils gèrent tout. Moi, j'ai juste à créer les logos. Leur envoyer, dès qu'il y a une commande, ils impriment et ils envoient les t-shirts. Bien entendu, en contrepartie, sur le prix du t-shirt, bah, ils prennent une très grosse partie. Ce qui est tout à fait normal, moi je trouve. Donc, en gros, entre, je vais gagner entre le t-shirt et le sweat, ça se joue entre 2 et jusqu'à 5 euros maxi. Voilà. Pour le plus gros produit, je crois que je gagne 5 euros. Et pour le plus petit produit, le moins cher, je crois que je gagne 2 euros. Vous voyez, C'est vraiment pas beaucoup. Je ne vais pas m'enrichir avec ça. C'était vraiment pas le but de m'enrichir, de vendre des vêtements. C'est surtout pour le fun, euh, puisque vous m'en avez parlé. Avoir des t-shirts, des défrelants un peu partout en France ou en Europe, ce bah, serait rigolo pour moi. Donc euh, si, euh, si vous achetez des t-shirts, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Comme ça, je mettrai sur Instagram. Un nouveau t-shirt. Bon, On arrive bientôt à la fin de la vidéo. Comme je vous ai dit tout à l'heure, N'hésitez pas à aller voir le site, je vous mets un lien dans la description. Ce lien sera dans toutes les futures vidéos. Donc, c'est une boutique pour le fun, c'est pas pour m'enrichir. Tout l'argent que je gagnerai dans ce site, ben je m'en servirai pour YouTube, pour les vidéos, si je dois acheter des nouvelles batteries, si je dois acheter des déguisements pour expert inusibles. Voilà, je m'en servirai que pour ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si les t-shirts vous plaisent, si ça vous plaît pas. Votre avis est très important pour moi. Et après, petit à petit, ben, peut-être que je rajouterai des nouveaux logos. Je verrai avec mon tatoueur mat qui est hyper fort en dessin, s'il peut me faire des dessins. Donc, il y a plein de choses qu'on peut imaginer après. Allez, la vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt les dd